Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième volet de la vidéo sur les classes de World of Warcraft. On avait commencé avec le chapitre 1 où on avait décrit les classes et euh, bah, le point lore, les, les idées reçues qu'on avait sur certaines classes et autres. On avait dans le deuxième volet parlé justement de, de spé qui pourrait arriver, qui ne serait pas forcément euh, déclinable en classe à part, mais vraiment essayer d'apporter déjà des choses intéressantes en point de vue gameplay, mais aussi intégrer le lore l'histoire, l'univers d'une classe en la développant un petit peu mieux avec une quatrième spé. Aujourd'hui on attaque euh, une vidéo qui me tient à cœur puisque c'est des classes que j'attends. On me demande souvent hey, qu'est-ce que tu aimerais comme classe toi dans World of Warcraft gagner Et eh bien c'est l'objet de cette vidéo sachant qu'on va essayer d'apporter tout ce qui est lore, tout ce qui est connexion historique on va dire dans la licence Warcraft, mais aussi un gameplay qui est intéressant qui me semble être intéressant parce que c'est quelque chose d'assez personnel, mais surtout crédible aussi d'un point de vue développement. Il y a des critères qui me font euh, dire telle classe euh, a de, des chances de venir ou pas. Et on va commencer, mesdames et messieurs, contrairement à ce que le fond le laisse euh, présager, eh bien nous allons commencer par la classe que je vois le plus arriver euh, dans euh, Warcraft, hein, dans World of Warcraft, c'est le bricoleur. Le bricoleur, parce que je précise bien World of Warcraft, parce que... C'est déjà arrivé dans Warcraft le bricoleur. Le bricoleur, je sais que c'est une classe qui fait grincer des dents. Beaucoup sont pas très très chauds à l'idée de l'intégration du bricoleur. Hein. C'est souvent euh, soit on adore soit on déteste hein. pour le coup le bricoleur. Il y a très peu de personnes qui sont mode bruce. À voir, ça peut être sympa. Mais au final, en fait, donc c'est une classe d'inventeur, le bricoleur, l'ingénieur, le tinker en anglais. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il crée des choses qui vont un arsenal en fait hein, tout simplement qui va leur permettre. Eh bien, euh, de euh, gagner dans des combats. Le principe, c'est quoi C'est euh, une classe qui a été extrêmement teasée à Battle for Azeroth. Il y avait des bruits de couloirs comme quoi elle aurait dû sortir. Vous avez un reliquat de cette potentielle sortie avec les îles inexplorées et les équipages. Euh, gobelins et gnomes, d'un côté... Enfin, côté Horde, vous affrontiez euh, des gnomes. Côté Alliance, vous affrontiez même Gazleux euh, et son groupe de gobelins. Et vous aviez trois kits quasiment euh, de euh, bricoleurs. Donc, c'est quelque chose qu'on a vraiment qui est pas loin quoi. On sent qu'il y a très très grande chance que cette classe sorte euh, un jour si ce n'est euh, très bientôt, sachant que je sais que vous allez me dire ouais mais il y a déjà le métier de bricoleur euh, de d'ingénieur pardon, donc ça ferait un peu euh, redondant etc. En fait le truc c'est que ingénieur c'est c'est un mé le métier en fait, c'est plus une genre de passion en fait euh, à l'extérieur une sorte de hobby que véritablement la classe de enfin que votre classe en fait. Là, c'est carrément vos compétences, votre classe vous pouvez tout à fait être bricoleur du coup et je sais pas être alchimiste à côté de ça, enfin euh, pas mauvais choix de mot alchimiste, mais vous euh, pouvez être mineur à côté en mode bon bah voilà, pff, bah, je fais de la forge tout ça tout ça, là on est vraiment, le bricoleur c'est vraiment une classe à part. Et le principe c'est que justement euh, l'autre point généralement qui fait grincer des dents un petit peu c'est que c'est pas euh, dans, dans la tête des gens, c'est pas du Warcraft. Alors, une vidéo sur ce qu'est Warcraft, c'est prévu aussi un jour. Une vidéo sur la technologie dans Warcraft, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je ferai cette vidéo. Je vais vite fait aborder des points qui seront dans cette future vidéo parce qu'il faut le développer quand on parle du bricoleur. La technologie dans Warcraft, c'est pas quelque chose de neuf. Warcraft 1 était technologique il est vrai euh, le max de technologie c'est l'arbalète euh, et euh, les catapultes et ensuite on a tout simplement euh, warcraft 2 qui va vraiment apporter euh, sa technologie en intégrant des races qui amènent dans leur sillage du coup leur avancée technologique hein, et leur culture surtout notamment bah, par exemple il ya des races qui sont pas très très technologiques hein, par exemple les trolls et euh, les enfin euh, je dis ça c'est pas tout à fait vrai parce qu'ils ont aussi des bateaux ils sont très très bons dans, leur, dans la navigation et tout mais les trolls et les elfes, on va dire qu'ils étaient dans leur fort, dans leur. Enfin, ils ont une certaine avance technologique dans leur domaine respectif, mais c'est pas les gobelins, les nains et les ogres qui débarquent avec quand même un sacré, un sacré arsenal, il ne faut pas l'oublier. Les canons, bien entendu, hein, ils vont ramener les canons dans leur, dans leur sillage, il ne faut pas oublier, parce que les ogres, on a tendance à se dire, ouais, c'est des grosses brutasses et tout, euh, des bons gros débilos, mais faut pas oublier les jugarnautes. Le jugarnaut ogre, hein, l'immense bateau gigantesque, et c'est tout simplement. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, si vous avez fait les Dead Deadmines, hein, les, les Mortemines, c'est tout simplement la dernière zone, c'est le gros bateau, l'immense bateau, et bah ça, c'est un Juggernaut Ogre. Et du coup, les Juggernaut Ogre, bah, c'est quand même quelque chose. Et euh, bah, après, les Gnomes, les Nains, les Gobelins, en termes de technologie, c'est vrai que, que ça parle un peu plus à tout le monde. Euh, donc, dans, le, dans leur giron arrivent les canons, les bateaux, les machines volantes et même des sous-marins. Alors là, dit comme ça, on se dit « Waouh, c'est <rire> quelque chose ». La différence, c'est surtout... Le dosage. le dosage est vraiment la clé au niveau de la technologie, par exemple dans Warcraft 2, les machines volantes, les épleins tout ça, tout ça, n'emportent pas de technologie, c'est suffisamment bancal, comme ça ils ont déjà du mal à voler, hein. tout, tout ne vole pas correctement, donc eh bien, on peut même pas mettre d'armement dessus, donc c'est principalement des euh, outils d'espionnage, des outils de transport, des outils de, de déplacement. Le truc, dans Warcraft 3, le gyrocopter, le, la machine volante va effectivement avoir de l'armement, mais elle ne devient pas, parce que c'est un une sorte d'hélicoptère, on se dit « Ah, ça devient trop trop fort, c'est vraiment l'unité ultime de l'Alliance », pas du tout pas du tout, et ce qui était assez intéressant, c'est que ça se voyait d'un point de vue histoire, ça se voyait d'un point de vue gameplay, ça se voyait d'un point de vue visuel, puisque euh, l'unité ultime de l'Alliance restait aérienne, effectivement, mais c'était le chaucheur de Griffon. Et ce qui nous montrait presque que la nature, on pouvait beaucoup plus se fier à la nature et au Griffon que à la machine, où on entendait les bruits, qui, on sentait que le truc. Euh, y... <rire> Il avançait difficilement. Et même en unité aérienne, euh, bah, ça se tirait, ça se faisait dégommer hein, les gyrocoptères dans Warcraft 3. Hein. C'était une unité qui était pas mal en anti-air. Et même en anti-air, bah, elle se faisait massacrer par les gargouilles. Donc euh, c'était pas, pas le top du top en, en termes d'unité. Et ça avait toujours cette optique d'arras, ar, un petit peu, hein, d'harceler les lignes euh, ennemies. Le côté très mobile. Mais pas euh, la, la, super, euh, arme, la, la super arme. Euh, de, euh, de l'alliance quoi absolument pas et le gyrocopter euh, le, le zeppelin euh, gobelin lui n'avait même toujours pas d'armement dans Warcraft 3 donc on était vraiment sur euh, quelque chose où la technologie était on, on se rappelle même dans les phrases rappelez-vous le euh, ils ne m'entendront pas à venir et on entend qui montrait justement le, la différence entre ce qu'on en, qu s'attend avoir d'un gyrocoptère et au final la réalité des faits où bah, au final ça marche pas très bien donc euh, c'est quelque chose qui malheureusement a été trop mis de côté dans World of Warcraft où la technologie marche à tous les cas, euh, les, par exemple les, les, les barges de bataille, là, les, les canonnières on les voit toujours fonctionner, vous allez me dire oui elles se font, elles se font abattre oui, elles se rabattes parce que bah il y a du gros, il de l'armement lourd en face. C'est pas parce qu'elles fonctionnent pas quoi. Donc euh, et elles n'ont jamais été vraiment décrites en mode oh c'est un peu de la merde. <rire> pas du tout, au contraire. Hein, dans la tête des joueurs c'est quelque chose qui est très présent et dans l'or euh, bah euh, ça marche de la même manière. Donc c'est un petit peu dommage parfois l'utilisation de la technologie. Il y a eu des limitations par le passé, elles sont pas forcément toujours présentes. Alors elles le sont quand même, mais pas toujours. Au final, donc c'est vraiment le dosage qui est la clé pour, pour une technologie. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est ce qui freine un petit peu l'arrivée des des, des des bricoleurs. Et pourtant, les bricoleurs, bah, c'est vachement intéressant. Il y a des choses, euh, il y a des choses qui sont faciles à voir en, en place. Bien sûr, c'est quelque chose qui est très très très lié au gobelins. Alors, comme je l'ai dit, euh, on va parler de classe. Certaines euh, ont été évacuées, notamment par les... ma deuxième vidéo avec les spé, mais en l'occurrence, bien sûr, l'idéal pour qu'une classe soit jouable, euh, en dehors de mes goûts personnels, il faut qu'elle soit crédible. Et Un de ces points de crédibilité, c'est qu'il faut que cette classe soit jouable par plusieurs races. Et elle est jouée, car je ne pense pas qu'il y aura un nouveau Demon Hunter où c'est vraiment que deux races qui vont pouvoir le jouer, parce que c'est extrêmement limité. Et même pour les nouvelles classes, peut-être faire en sorte qu'elle ne soit pas jouable par toutes les races, euh, notamment celles qui sont déjà très très très jouées, comme les elfes de sang par exemple, et pour le coup c'est vrai que la technologie donc, euh, dans, dans Warcraft bah, c'est vrai que toutes les races la maîtrisent un petit peu, même si la elle est spécialisée, euh, je dirais qu'il y a certaines races qui sont vraiment spécialisées là-dedans Et qui, euh, comme les gobelins bien sûr, et les gnomes on, en reviendra, on y reviendra juste après Mais c'est pas associé qu'à ces deux races là Donc les deux races bien sûr profiteraient euh, d'une mise en avant avec cette classe hein, Les gnomes et les gobelins c'est certain Surtout que malheureusement dans World of Warcraft ils n'ont jamais été vraiment très développés C'est arrivé mais trop rarement euh, qu'ils soient développés de manière sérieuse C'est souvent euh, bim bim, bada boum, boum euh, hé hé hé, oh, oh, Et basta les gobelins et les gnomes alors que euh, ça pourrait être l'occasion de les remettre un peu en avant avec quelque chose d'un peu plus sérieux si on développe cette classe. Mais le truc c'est que justement d'autres races ont une maîtrise technologique, euh, notamment les nains, les nains qu'on oublie tout le temps, hein, mais les nains euh, c'est vrai qu'ils ont été un peu mis de côté par les gnomes, euh, on rappelle un peu, mais les nains c'est les fusiliers, c'est eux aussi qui adorent la, les armes à feu, tout ça, tout ça, et c'est pas du tout quelque chose de gnome les armes à feu, c'est vraiment les nains. Donc euh, on a les nains, mais après les draineilles, hein, je vous ai mis une, une petite draineille parce qu'ils bah, ont euh, leur vaisseau, leur mecha, tout ça, tout ça. Euh, les ogres, j'en ai parlé avant avec les juggernauts, les orques avec les démolisseurs de Warcraft 3 et même les elfes de sang. Alors les elfes de sang, j'aime pas les mettre dans les... Je sais que tout le monde se dit bah oui ils ont des golems, tout ça, tout ça. Et un golem c'est pas un méca. un golem c'est magique, un méca, c'est technologique. Donc euh, les elfes de sang j'aime pas trop les mettre dans, ce, dans cet aspect là parce que... On en reparlera, euh, des Elfes 200 de et de leurs golems, mais sur une autre classe qui arrive après. Donc je préfère le, le différencier, même si bien sûr Blizzard peut dire bon bah « méca-golem, c'est pareil ». Sur le papier, un golem, c'est vraiment magique et euh, de la technologie. Alors vous allez me dire, c'est aussi de la technologie avec un peu de magie, bien sûr, euh, notamment pour les draineilles, mais il euh, faudrait essayer de séparer un petit peu les trucs, Ce serait, euh, ça serait important. Euh, et surtout, bah, l de sang, humains, c'est des races qui sont extrêmement jouées, donc c'est pas trop leur délire, je parlerai même pas des Elfes de la Nuit, ou la technologie chez les Elfes de la Nuit, ils s'en foutent un petit peu, donc il y a certaines races qui pourraient être évacuées gentiment, afin de permettre aussi d'avoir, un petit peu comme les moines, où on joue souvent Pandaren avec les moines, et pourtant les moines, beaucoup de races peuvent le jouer, dans la même idée ici, on essaye de mettre un peu en avant des races qui sont moins jouées, comme euh, bah, Draenei, euh, Gnome, Gobelin, etc. Et Nain, évidemment. Alors, une autre carte de légitimité, une autre euh, quelque chose qui rend crédible cette classe, c'est qu'elle a la légitimité d'être une classe héroïque de Warcraft 3 donc c'était tout simplement une classe de héros dans Warcraft 3 et une classe de héros neutre et euh, bah, c'est un des critères de toutes les classes de Warcraft si vous avez vu mes vidéos précédentes vous le savez donc bah, elle coche ce critère là en tout cas et c'était une classe qui était assez intéressante dans Warcraft 3 avec euh, plusieurs aspects euh, beaucoup de soutien, beaucoup de DPS, beaucoup de soutien euh, par le nombre aussi, vous pouvez créer plein de petites, euh, petites saloperies avec un, une sorte d'atelier, c'est son ultime je crois vous pouvez créer plein de petits ateliers et à côté de ça, il y a vraiment l'intégration aussi du sapeur, gobelin de Warcraft 2 et de Warcraft 3. Des tirs de missiles et tout, des tirs de, des tirs de fusées. C'était assez, assez fun. C'est pas la, la classe que j'ai le plus joué personnellement dans Warcraft 3, mais elle était assez fun. Hein. Pour le coup, ça a toujours été... Euh, D'un point de vue gameplay, clairement, ça devrait être très très sympa normalement, une, une classe comme ça. Donc, la source d'inspiration sera évidemment Warcraft 3 à ce niveau-là, hein, la classe elle-même. Mais euh, intégrer comme sur les autres classes, intégrer des unités qui, par exemple, le sapeur gobelin avec l'idée d'explosif, tout ça, tout ça, et eh bien, on va l'intégrer pour développer la classe. Et euh, un autre point, c'est Gazleux. Gazleux d'Heroes of the Storm. Alors, bien sûr, Gazleux est présent dans, dans Warcraft. Ça serait aussi l'occasion de, de lui mettre vraiment un modèle unique parce qu'il n'en a toujours pas pépère, Gazleux. Euh, et au final, en se servant justement de son kit de compétences dans Heroes of the Storm parce que si vous avez du mal à voir un peu. Ce qu'on pourrait faire en tant que bricoleur, bah, Gazle dans Heroes euh, montre de, des choses intéressantes. Et on aurait par exemple le contrôle d'un mecha, euh, le côté poseur de tourelles, tout ça, tout ça. Euh, mais si jamais on va sur une spé DPS, il y aurait l'idée surtout qu'ils se servent de tout un arsenal d'armes, par exemple des missiles, euh, des tours, des fusées, des lasers, euh, des, euh, des explosifs, beaucoup, beaucoup d'explosifs, explosifs, explosifs mu mo mono-cibles, multi-cibles, etc. On aurait toute une batterie tout un éventail de, de sorts sachant que ce qui pourrait être génial d'intégrer dans le, dans le kit en termes de gameplay c'est aussi le fait que potentiellement ça ne fonctionne pas bien et que ça puisse justement et intégrer du coup l'aspect critique maintenant c'est vrai qu'avoir un truc qui est un peu random c'est toujours c'est pas toujours très très fun donc euh, c'est difficile mais d'un autre côté il faut rappeler aussi que la technologie ne fonctionne pas toujours dans warcraft et l'intégrer au gameplay ça peut être marrant on va dire par exemple si tu rates tu auras plus de chances de réussir derrière afin de mitiger le côté aléatoire mais je comprends que ça soit quelque chose qui puisse euh, puisse déranger à côté de ça une spé soigneur parce que n'oublions pas hein, dans World of Warcraft, il n'y a toujours pas eu dans les nouvelles classes que ce soit euh, le chevalier de la mort que ce soit le moine que ce soit le euh, chasseur de démons et eh bien il n'y a jamais eu de classe distance dps donc en gros bricoleur serait la première classe distance et ça bah, c'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa. Healer on a eu le moine pour le coup, et tank, bon, bah, les, trois, les trois classes que j'ai nommées ont été, euh, ont été tank. Mais du coup une spé soigneur qui serait peut-être plus difficile à imaginer pour beaucoup de joueurs, parce que la DPS ça va, beaucoup de fusées, beaucoup de batteries, tout ça de, de tirs, des tourelles qu'on pose qui ont plein d'utilités. Bah là ce serait la même idée, hein. En fait, euh, une classe qui puisse recouvrir toutes les, tous les rôles jouables, donc tank, DPS et soigneur. Et en soigneur, ça ressemblerait beaucoup bah, justement, aux îles inexplorées avec, euh, avec euh, votre petite tourelle qui soigne un rayon euh, soigneur, etc. pour pouvoir euh, protéger. Euh, beaucoup d'utilitaires, notamment avec les tourelles. Un petit peu à l'image des, des ingénieurs de Guild Wars 2, beaucoup d'utilitaires, genre euh, on peut faire exploser la tourelle pour qu'elle silence l'adversaire, mettre du CC, tourelle séisme, etc. Il y a plein de, de choses intéressantes qui peuvent être faites avec, euh, avec euh, l'ingénieur. Donc euh, plutôt un, un poseur de tourelle de soutien qui pourrait ressembler un peu au chaman druide mais avec des pièges aussi. Ça c'est tout à fait envisageable. Ensuite l'aspect la moins connue euh, qui, est, qui est surtout présente dans le JDR mais qui fait écho au démolisseur gobelin présent dans Warcraft 3. Hein, c'est le contrôleur de mecha, une spé tank hein, qui innoverait par justement une spé potentiellement semi-distance. Donc un tank semi-distance, la... ça n'a jamais été fait vraiment dans, dans Warcraft. On a peut-être un peu moins de tank, mais c'est pas vrai, très très loin. Du coup, ça ressemblerait beaucoup au Soldat Swatter, par exemple, qui joue beaucoup sur des lance-flammes, etc. Donc il a un peu plus de recul, mais c'est pas énorme. Attention, on ne parle pas d'un tank distance, c'est juste que par rapport aux autres tanks qui sont tous la tête dans le guidon, bah, lui, il sera un peu plus en retrait. Et euh, bah, ça, c'est assez cool pour ceux qui ont du mal aussi à voir un petit peu Swatter, bah, tout simplement Rumble dans, dans League of Legends en fait, hein. Rumble dans League of Legends donc l'idée euh, d'avoir euh, plein de lance-flammes euh, d'avoir des espèces de scie au, au corps à corps euh, et il aurait potentiellement justement un système de vapeur ou de surchauffe qui pourrait le rendre de plus dangereux en fonction de sa, de sa ressource j'aimerais vraiment l'idée d'avoir une gestion de ressources particulière et par exemple Rumble dans, dans League of Legends euh, quand il euh, est plein de vapeur et les foules surchauffe. Eh bien, il fait beaucoup plus mal mais il peut plus lancer de sort Et ça c'est j'avoue que c'est quelque chose qui me semble être assez intéressant pour montrer encore une fois le côté défaillant de la technologie, le côté faut que ça donne un bonus quand même mais que ça donne un contre-coup et qu'il faut le gérer et ça j'aime ça j'aime bien. Donc on a les trois SP, voilà l'aspect tank, l'aspect heal et l'aspect DPS pour les bricoleurs et je pense honnêtement qu'il y a de très grandes chances que ce soit l'une des futures classes à arriver. Je rappelle d'ailleurs qu'avec Shadowlands, ils ont dit qu'il y a des classes qui étaient prêtes à sortir mais Fallait les sortir en fonction d'une thématique présente et c'est vrai que la thématique pour les, les, les ingénieurs bah, c'est facile hein. les bricoleurs c'est assez simple de les, de les sortir quelle que soit l'extension c'est mais par contre pour shadowlands et ce qui a été dit dans les, dans les interviews par les devs c'est vrai que tout ce qui est classe nécromantique ça veut dire très peu de chance et ensuite du coup on va pouvoir parler du maître l'âme alors ça personnellement c'est la classe que j'attends le plus euh, à titre personnel Maintenant, elle est, pas moins cr... enfin, elle est moins crédible que, que le bricoleur, mais elle est crédible. Pourquoi On va y revenir après. Alors déjà, qu'est-ce que le Maître Lame Et attention, j'en vois plein arriver et dire euh, ah « Ah Maître Lame, c'est juste un War Fury !» Alors là, déjà, sachez que je dégaine mon katana et j'ai envie de vous couper en deux. Euh... « <rire> Vous allez tâter de mes lames !» Donc le Maître Lame, qu'est-ce que c'est le Maître Lame C'est tout simplement une classe héroïque de Warcraft 3, euh, la classe héroïque des orques même hein, euh, spécifique. Et en fait à la base c'est un clan euh, spécifique, c'est le clan Burning Blade, le clan euh, de la Lamardante. J'ai fait une vidéo sur Samo et le clan Burning Blade que je vous linkerai euh, dans la description etc ailleurs. C'est euh, un clan qui était connu pour sa sauvagerie et pourtant les orques de base sont sauvages mais le clan Burning Blade était sacrément euh, taré, hein, des vrais berserkers qui ont euh, très facilement succombé à la soif de sang et justement à l'époque, à l'ère de Warcraft 3 avec les, les, la libération de Thrall des camps d'internement, eh les, les derniers survivants du clan Burning Blade vont tout simplement eh bien, se tourner vers le chamanisme et essayer de corriger, je dirais, les erreurs, par le, les erreurs du passé. Et du coup, les maîtres-lames ont un côté très très chamanique. Le principe, c'est quoi C'est que le maître Lame, c'est un expert du combat hein, sous toutes ses formes, avec, donc très lié au samouraï, hein, l'idée du, du Bushido euh, avec son, son code d'honneur le fait de l'honneur de l'orque, etc., de... en harmonie avec la nature et en harmonie avec ce qui l'entoure. Et l'idée, c'est que justement, ils aient réussi à juguler leur soif de sang par la discipline et par leur connexion avec les éléments. Donc il y a vraiment quelque chose... Alors je sais que certains vont même se dire « ouais, ça fait un peu chaméliot Dans l'idée, c'est assez vrai, hein. c'est assez vrai, sauf qu'on a... Toute une euh, ribambelle de compétences qui sont vraiment uniques au maître-l'âme. Euh, et certains, ceux qui pensent que c'est un War Fury, eh bien, sachez que euh, c'est une, une classe qui peut se rendre invisible. Alors Les War c'est compliqué de se rendre invisible. Créer des images miroirs d'eux-mêmes, donc ils sont capables de chute, se dupliquer comme ça. Faire appel à de la magie également pour enchanter leurs armes. Je précise bien de la magie parce que ça peut être de la magie élémentaire et on y reviendra après. Il y a d'autres types de magie. Parce que le maître-lame n'est pas spécifique aux orques. On le connaît beaucoup plus chez les orques. Les orques, bah, c'est le côté chamanique, donc forcément c'est le chamanisme qui l'emporte chez les maîtres-lames orques, mais pas que. Donc ils peuvent utiliser justement par exemple un élément, le feu pour enchanter l'arme et qu'elle soit en feu. Utiliser le vent pour affiner la lame et qu'elle soit encore plus tranchante. L'eau, etc., etc. ou la terre pour qu'elle soit incassable, etc. etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans le JDR, ils avaient été encore plus loin là-dessus avec le maître-lame, en lui donnant encore plus de, de compétences. Et bien sûr, il y a, euh, donc, comme je disais, l'invisibilité, la, gest la gestion des lames, la gestion du combat, etc. etc. Donc non, ce n'est pas juste des guerriers euh, Spefury, hein, spéfureurs. Euh, leur lien avec la magie les rend vraiment uniques. Hein, cette capacité d'enchanter leurs propres armes, et d'avoir cette connexion avec les, les éléments. Le truc aussi, euh, ce qui est intéressant... Donc on l'a dit la connexion avec le feu, le vent, l'eau et la terre pour les orques, mais il y a aussi la connexion avec la lumière parce que par exemple les images miroirs il y a une idée de réfraction de la lumière, on en reviendra après mais c'est vraiment cette, euh, cette, cap en fait, cette volonté combattante certes mais qui emprunte à plusieurs classes pour montrer aussi le côté discipliné et le côté on ne doit pas de nouveau tomber dans les, dans les errances du passé, il y a cette idée de contrôle de soi qui est très emprunté au moine en fait. Hein. Euh, donc ils, sont, ils empruntent au kit du guerrier par rapport à certaines de leurs compétences, évidemment, hein, puisque le, le guerrier, le War euh, de World of Warcraft a pas mal puisé dans euh, le roi de la montagne nain, mais aussi le maître-lame orc, mais c'est pas tout, parce qu'en fait le maître-lame orc, de coup il aurait du kit de War, il aurait du kit euh, du mage avec son invisibilité, ses illusions, etc. Le Rogue, bien sûr, son invisibilité, tout ce qui est critique par derrière, auto-attaque par derrière, tout ça. Tout ça. Et les chamanes euh, avec tout ce qui est les liens aux éléments et le moine dans l'idée du self-control, de cette spiritualité et de ce calme. Et ça c'est vachement intéressant parce que ça veut dire que ça emprunte à plusieurs classes. Et on pourrait du coup imaginer une classe qui pourrait donner, euh, qui pourrait s'articuler autour de la maille par exemple ou du tissu. Puisque c'est généralement le maître-lame peu équipé. Donc soit de la maille soit du tissu ce qui permettrait d'avoir une classe tank en maille. Ou en tissu ce qui n'a jamais été fait avant donc le rendre vraiment unique à ce niveau là dps cac bon ça c'est facile à voir hein, facile à anticiper mais même une classe dps distance et vous allez me dire dps distance en maître l'âme non mais comment ça, ça s'explique on va y revenir juste après ça va être vous allez voir ça va pas être si, euh, si foufou que ça la classe tank est le plus simple à voir hein, avec ces images miroirs. il pourrait justement en fait switch l'agro essayer de jouer sur la, la génération d'agro des monstres en, euh, pouvant s'intervertir inter avec ces images miroirs comme Samuro dans, dans Heroes of the Storm par exemple et du coup les images miroirs serviraient euh, de catalyseur pour tanker ce qui pourrait être fait aussi c'est l'idée du tourbillon de l'âme pour pouvoir générer euh, de la menace assez facilement en zone et surtout le dernier aspect bah, c'est euh, de pouvoir comme on l'a dit basculer entre les images miroirs. déjà les images miroirs peuvent tanker mais en plus de ça en intervertissant il pourrait jouer avec les, les, points de, les points de vie en fait de ces images les intervertir et marquer de la distance en fait hein, comme, certains, euh, comme certaines compétences du moine pour pouvoir sauter d'une image à une autre et repartir très loin sauf que c'est pas très présent chez le moine <coughs> le maître l'âme là ce serait le cœur du gameplay euh, en tant en tout cas derrière la specac, euh, specac qui est assez facile à anticiper hein. l'idée c'est que c'est euh, une classe à la fois qui joue sur la finesse mais aussi extrêmement bourrine euh, un petit peu à l'image du euh, Demon Hunter de Diablo, j'imaginais un truc en fait où il y a une gestion de la discipline et de la haine. Euh, le principe c'est quoi C'est que bah, du coup il jouerait sur l'invisibilité euh, et l'enchantement de ses armes pour faire encore plus mal. Euh, il devrait donc taper par derrière, mettre des grands coups. Il y a vraiment l'idée du ninja hein, ici dans, dans cet aspect euh, invisible du Maître Lame. Sauf qu'en fait on pourrait ajouter une ressource qui serait justement la gestion de la fureur ou la gestion de la haine pour faire attention parce que si vous, ne, si vous balancez tout dans la haine et que du coup vous montez votre, votre barre de haine et bien à l'image un peu du prêtre ombre ça lui infligerait trop de dégâts s'il joue trop avec, euh, avec cette haine l'idée c'est soit tu es ultra discipliné tu fais peut-être un petit peu moins mal mais au moins tu ne te fais pas de dégâts ou alors tu choisis le côté haineux tu te libères potentiellement tu aurais une forme un peu berserker à ce moment là tu ne pourrais plus lancer de sorts, par exemple, mais euh, tu ferais super super super mal ou quelques accès à quelques sorts et euh, tu te ferais des dégâts aussi, tu te ferais des dégâts. Ok, Il y a une idée, euh, ou alors tu as même de, du lifestyle pendant que tu fais, enfin je sais pas comment, comment ça fonctionne mais j'aimerais bien justement un, un aspect un petit peu de gestion de ressources euh, vraiment unique à la classe, un petit peu à l'image d'un MOBA. Et enfin l'aspect DPS distance. On a du mal à imaginer mais c'est quoi c'est une gestion de la magie en fait du maître l'âme qui enchante son arme et qui va surtout être celle où il est le plus en connexion avec les éléments pour l'orque mais avec la magie vraiment propre au maître l'âme donc sa lame en fait et eh bien par exemple l'orc il va enchanter son arme comme on le voit ici et pouvoir par exemple cracher des jets de feu avec sa lame c'est quelque chose qu'on voit très très souvent dans les univers de rick fantasy dans Heroes of the Storm par exemple vous le voyez facilement avec Varian qui euh, avec son A lance euh, un mou il fait un moulinet d'épée et hop ça balance une espèce d'onde de choc qui va euh, fracasser l'adversaire. Ici ce serait ça, si vous connaissez Sephiros un petit peu dans Final Fantasy, avec son, sa lame il envoie des, des, des espèces d'ondes de choc là, des espèces de <rire> des espèces de G avec, son, avec sa lame. C'est exactement ça en fait. L'idée c'est qu'il puisse allonger son arme et même avec. Enfin euh, mettre. Frapper tellement, tellement vite dans l'air le, le, qu'il puisse eh bien, affecter, soit envoyer en des jets de vapeur, envoyer en euh, des, des flammes directement par son épée, envoyer euh, par exemple, il, il fend l'air et ça fait une, une onde de choc qui va toucher, ce genre de choses en fait. Et en gros l'idée c'est que les coups blancs aussi auraient une énorme allonge grâce à sa connexion magique. Et donc, on pourrait avoir une, un aspect assez un peu bizarre, une sorte de cac distance, un truc un peu unique qui n'a jamais été vu. Et pourtant, dit comme ça, ça semble bizarre. Mais euh, voilà, vous pensez à Sephiroth, vous pensez à, à plein de personnages euh, qui euh, font des grands moulinets avec leurs épées et qui tapent de super loin. C'est pas si choquant que ça. Et vraiment, dans l'idée de la maîtrise de soi et de la maîtrise des éléments, on a bien euh, le côté ultime du, du, du maître lame ici. Et je vous vois venir, vous dire oh, mais Malga, toi tu disais euh, certaines classes verront jamais le jour parce qu'elles bah, sont spécifiques à par exemple le chasseur des ombres c'est spécifique aux trolls maître l'âme c'est spécifique aux orques et eh bien non le, la, la classe maître l'âme avec le temps dans World of Warcraft a été répandue à d'autres races et c'est normal parce que l'idée de cette gestion de la colère cette, cette idée de la gestion de ses émotions par l'équilibre et l'harmonie sinon grand coup d'épée dans la gueule et eh bien on le voit chez d'autres races comme les mantides les Draenei, les Jinyu et les Vulpérins, hein, la petite Nisha, on y repense, la maître-lame vulpérine. Donc, euh, qui sont assez énervés et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils prennent tous le côté japonais. Hein, les Jinyu, bah, vous, les, les, les vous les voyez avec euh, le katana. Les Vulpérins, ils ont tous des noms, euh, des noms japonais. Euh, Nisha, etc. C'est que des noms japonais. Donc, il y a ce côté, euh, cette volonté. Et même les Draenei ont un maître-lame, on y reviendra avec euh, Telamon. Telamon qui est ici, que, je vous, que vous voyez là, un Draenei, euh, on pourrait dire dire, bah, c'est un truc d'éléments, enfin les éléments c'est un truc de rouée, donc euh, les Draenei, euh, maître lame serait plus les rouées, Oui, ça pourrait tout à fait fonctionner, mais en plus de ça, on avait à BFA donc Telamon qui était un maître lame Draenei, et qui en fait, euh, eh bien, euh, utilisait euh, la force, la puissance de la lumière pour pouvoir alimenter son, ses propres compétences, et euh, qui est mort à Battle for Azeroth, mais ce qui est assez intéressant, c'est que du coup... Ça se lie aussi avec ce que je disais tout à l'heure, les images miroirs, c'est une, une réfraction de la lumière. Donc ça pourrait être aussi euh, basé, c'est euh, tout à fait euh, logique. Et ce que j'aime bien voir avec le maître l'âme, c'est qu'il y a plusieurs races qui sont tout à fait sujettes à ce genre de canalisation parce qu'elles sont euh, injectées de haine et ont besoin d'équilibre et d'harmonie et de discipline. Et du coup, ça se valide avec plein de races. Par exemple. On Aurait les ailes de sang, hein, les ailes de sang qui doivent gérer leur euh, soif de mana, etc. On pourrait tout à fait le voir. Alors, est-ce que ça serait pas un peu trop proche du euh, chasseur de démons Bah, en vrai, c'est pas non plus le même délire, mais ça pourrait, euh, ça pourrait tout à fait euh, voir le jour chez les ailes de sang, les ailes de la nuit, avec aussi la gestion de leur colère, la gestion aussi de cette soif arcanique des ailes de la nuit. Et en fait, on serait un peu dans la transition. Entre le druidisme et le chasseur de démons, on serait sur le, le chaînon manquant on va dire entre les deux. Les warguns évidemment avec euh, leur, euh, leur rage primordiale j'ai envie de dire. Les orques, bon bah je pense que vous l'avez compris. Euh, et, pourquoi, euh, et pourquoi pas la personnaliser en plus en fonction des, des races par exemple avec une forme de, de berserker quand il pète un plomb. Ou choisir aussi l'élément. Vous choisissez l'élément en fait euh, avec lequel vous voulez être le plus en lien. Par exemple comme ça le draeneu pourrait être un maître lame de lumière. L'F200 pourrait être un Maître Lame Beaucoup plus vers le côté gangrené. Il devrait euh, calmer sa forme un peu euh, Sa volonté démoniaque Ou l'anima euh, par exemple des, des mogu Il enfin, y, a, y a moyen d'avoir euh, Une spé Ou par exemple même Un Maître Lame euh, F200 Avec le feu aussi, hein, pourquoi pas Et on pourrait avoir ce genre De, de, de spécialité Après il y a de grandes chances qu'il le bloque euh, Pour euh, certaines races par souci d'équilibre entre les populations et autres, et du coup on pourrait le restreindre à certaines races. Côté Horde, Orc, Troll, Tauren, Vulpérin, hein, c'est déjà. Euh, je veux dire, on est sur les races euh, constitutives de la Horde avec les Orcs, les Trolls et les Tauren très proches des Maîtres-Lames orc originels, donc c'est pas forcément quelque chose de déconnant. Il y a toujours chez ces races-là l'idée d'une grande harmonie autour de la nature et la force tranquille qui, si on l'embête, euh, s'énerve. Ça correspond très très bien aux Tauren, ça correspond très très bien aussi aux Trolls. Sachant que là les maîtres-lames en plus, on pourrait vraiment les, les, a, les, affi les affilier avec telle ou telle loi donc ça, ça peut très bien marcher. Les vulpéens, bon on a déjà vu qu'ils avaient des maîtres-lames. Du côté de l'alliance, on a les warguns, les Draenei, les elfes de la nuit, et pourquoi pas après, pour ajouter une race alliée ou autre, les elfes du vide par exemple, avec leur gestion de la colère, la gestion de leur, de leur soif de, de magie, tout ça, ça pourrait aussi fonctionner. Enfin, attaquons une classe que j'aime un petit peu moins mais qui est crédible, alors personnellement comme je le disais je l'aime un petit peu moins mais elle semble crédible, alors c'est l'une des classes justement qui n'est pas présente dans Warcraft 3, la classe Chevalier Dragon ou euh, Lige Dragon ou euh, à plein de noms, Bracolige etc. C'est quoi le principe du Chevalier Dragon L'idée c'est que c'est une, une classe qui est, comme je l'ai dit absente de Warcraft 3 mais pour le coup elle, qui a ses euh, balbutiements, je dirais, dans le JDR, dans le jeu de rôle papier à la base? L'idée, c'est d'incarner un champion mortel des vols draconiques, soit mortel, soit draconide, qui euh, aurait la bénédiction des vols et du coup qui pourrait utiliser les magies draconiques. C'est un truc qu'on voit d'ailleurs hein, dans certains endroits dans le lore, hein, par exemple le, les, les à Wotelka avec les sanctuaires des vols draconiques. On voit une autre elfe dans le, domaine de, dans le sanctuaire de Ruby. Il y en a une qui parle justement du fait qu'elle a été, elle a été euh, récupérée étant jeune et qu'elle sert les dragons depuis très longtemps, bla bla bla Et en fait, le principe, ça serait justement potentiellement d'utiliser tout le kit des, des dragons. Donc bah, le feu, la régénération, la terre, tout ça, tout ça. Donc ça marche, ça couvre un vaste, euh, un vaste kit, on va dire. On pourrait avoir pas mal de... Une spé tank très facile à envisager, une spé DPS distance, une spé soigneur, c'est pareil, là ça marche très très bien, on peut très facilement, je veux dire, voilà, la spé tank est beaucoup plus la terre, le feu, tout ça pour se protéger, euh, le, le soigneur, lui, euh, bah, il fait appel au, à Isera, au vol vert, au vol rouge, enfin, c'est assez facile à anticiper, je dirais, et le principe c'est qu'il y a aussi cette idée de métamorphose, euh, soit en draconite, euh, façon, euh, dans, comme si vous connaissez un petit peu Fairy Tail, hein, l'idée vous savez des... Des chasseurs de dragons qui se transforment ensuite un peu en forme draconique. C'est le, le même délire ici et c'est quelque chose qui est présent aussi dans The Elder Scroll Online, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, le principe, c'est que du coup, eh bien, ils ont une grosse proximité. C'est aussi ce qui explique dans leur la proximité avec les races elfiques. Donc, euh, on pourrait avoir vraiment une, un panel très complet en termes de compétences. Donc, j'espère que c'est assez clair dans la tête hein, de, de, de voir l'idée, les possibilités que, que permettent justement une classe. Alors je sais que je, certains aimeraient carrément se métamorphoser en dragon, je pense que c'est un peu abusé, le dragonite c'est un, un stade intermédiaire qui me semble plus logique, euh, et en l'occurrence, comme j'en ai déjà un petit peu parlé, l'idée d'avoir, ça, ça couvre énormément d'aspects, et cette classe pourrait être maille ou plaque, mais je préférerais maille personnellement, puisque bah, l'idée c'est que c'est les écailles du dragon en fait, hein, qui forment une armure euh, extrêmement solide, Maintenant, voilà, on a le côté. Euh, J'aime pas du tout le fait qu'on range. Tel que, si jamais il y avait une SP, par exemple, tank, une SP heal, une SP DPS, euh, l'aspect tank, du coup, ce serait uniquement le vol noir. L'aspect heal, ce serait uniquement le vol rouge et le vol vert. Ça, je déteste. Je vraiment, je déteste qu'on range ça, qu'on range les aspects dans des cases comme ça. Je veux dire, Alexstrasza, vous vous dites Ah, c'est une soigneuse, c'est ça. Quand elle vous souffle à la gueule. Elle vous crame <rire> euh, Et le vol noir, euh, bah, il est résistant, mais le vol rouge aussi. En fait, chacun a plusieurs aspects. Du coup, je préférais que l'aspect tank se base un peu sur les cinq aspects. Pareil pour l'aspect heal et l'aspect distance, en fait. Plutôt, Enfin, l'aspect euh, DPS. Plutôt que euh, le soin, c'est uniquement eux, le DPS c'est uniquement eux. Ça, j'aime pas du tout, ça, ça casse. Enfin, euh, je trouve c'est vraiment... Euh c'est vraiment regarder vers le bas et c'est pas bon pour les dragons je trouve, de faire ça, donc euh, non, moi j'aime je, je, pas comme ça. Par contre, un truc qui pourrait arriver, c'est que ce ne soit pas une classe qui sorte, mais euh, une feature de gameplay, c'est-à-dire, parce que c'est vrai que je suis pas spécialement emballé par cette classe, mais il euh, bah, y a de grandes chances quand même que ça arrive un jour, hein, surtout avec euh, voilà, beaucoup de... Les îlots dragons, tout ça, tout ça, peut-être que ça pourrait être, ça pourrait sortir à ce moment-là. Mais moi je le vois beaucoup plus comme un élément de gameplay que vraiment une classe avec par exemple les covenants, les congrégations en fait, hein, euh, où on avait des spells en fonction de la congrégation que vous aviez choisi, vous aviez des sorts supplémentaires pour votre classe, et eh bien c'est arrivé à Shadowlands. Euh, Certains n'ont pas aimé, moi je trouvais ça très très cool et euh, globalement, alors ce qui est toujours un peu critiqué c'est l'équilibrage, ça tout ça, oui mais dans l'équilibrage d'une extension ça va aller mieux, ça va aller moins bien, donc généralement moi je vous conseille surtout de jouer ce qui vous plaît et en l'occurrence, on a un peu le même fonctionnement, c'est à dire qu'on a 4 congrégations dans, euh, dans Shadowlands, et bien là si jamais par exemple il y avait une extension sur les dragons qui sortent, on pourrait avoir 5 congrégations avec les 5 aspects en fait, les 5 vols draconiques, Soit tu choisis de t'engager te, auprès du vol draconique noir qui te donnerait des spells supplémentaires, le vol draconique rouge qui donnerait des spells supplémentaires en fonction de ta classe, etc. etc. Donc ça, ça pourrait être aussi une manière un peu subsidiaire d'intégrer cette classe, euh, au lieu de sortir directement la classe, la sortir en élément de gameplay. Euh, L'autre point, une classe par contre euh, que, qui est tout à fait envisageable, que j'avais pas forcément vu au premier abord, et c'était euh, Younathael qui en avait parlé de l'alchimiste dans une de ses vidéos, et j'avoue que je m'étais dit, c'est vrai que c'est cool en fait l'alchimiste, c'est vraiment méga cool, et l'alchimiste, donc une classe euh, qui semble un peu étrange, parce que c'est un métier l'alchimiste, mais comme le bricoleur, bah, ce serait une vraie classe en fait, avec des vraies compétences, pas juste un petit hobby euh, euh, d'être euh, Titi le marchand du coin qui vend sa, la soupe de mamie, quoi vraiment, euh, là c'est vraiment une classe. Et, encore une fois, bah, en quoi elle, elle est assez crédible cette classe bah, classe héroïque de Warcraft 3, l'alchimiste, hein, l'alchimiste gobelin, c'était une classe euh, héroïque de Warcraft 3. Ce qui est assez intéressant, quand on regarde le kit du, euh, de l'alchimiste, il pouvait du coup brumatiser en zone et du coup il lâchait des soins qui étaient euh, plusieurs vagues de soins en fait sur les, sur les alliés. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il pouvait augmenter sa vitesse de déplacement et sa vitesse d'attaque pour soit fuir, soit euh, bah, taper plus fort. Et il pouvait également euh, lancer une potion d'acide qui allait enlever de l'armure à un adversaire afin, et plus lui faire des dégâts, afin de tuer plus facilement euh, cette unité. Donc c'était très très fort pour fragiliser un, une cible. Et le, son ultime c'était carrément de transmuter un ennemi en, en gold. Donc on récupérait des thunes et en fonction de la bestiole qu'on avait transformée, eh bien, elle donnait plus ou moins de thunes. Donc c'était une classe de soutien avec un petit peu de DPS aussi. Donc c'était assez euh, assez agréable. Et il faut ne pas, faut pas oublier, encore une fois, un, un grand rappel. Je sais que l'alchimiste, là, dans la tête des gens, ça va être « Ah, pas, pas trop. Non. <rire> » Mais en fait, faut pas oublier que le chasseur de démons, avant euh, Légion, euh, la plupart des gens se disaient « Bah non, c'est le démoniste. Ça ne sortira jamais. » Donc gardez l'esprit ouvert à ce niveau-là. Je comprends qu'il y ait certaines choses qui vous, disent, qui vous frisent un petit peu euh, les cheveux, en mode « Ah non, ça, c'est pas crédible, tout ça, tout ça. » Mais l'alchimiste, bah, c'est une classe héroïque. Et surtout, en fait... Toutes les classes peuvent jouer, c'est ça qui, enfin toutes les races, pardon, peuvent jouer cette classe hein, sur le papier, puisque euh, on récupère justement le kit originel de l'alchimiste gobelin et ensuite on peut y greffer plein de choses dedans et dans ces plein de choses, j'ai réfléchi à certains certains aspects qui peuvent tout à fait être très pertinents, apporter un gameplay intéressant, apporter aussi euh, parce que faut pas oublier l'intégration d'une classe se fait aussi par l'apport de l'or, notamment les chasseurs de démons à, à légion. Donc, il y a pas mal de trucs de disponibles, notamment toutes les guildes d'alchimistes en fait présentes dans l'univers de Warcraft, avec par exemple la Société Royale des Apothicaires, les Apothicaires de Gilneas avec Krenan Aranas, qui avait fait les remèdes pour essayer de calmer euh, la, la rage des, des, des Warguns, les sorciers docteurs troll qui sont présents depuis très longtemps, les guildes d'alchimistes du Kirin Tor, donc humaine, elfique, etc. Donc, et je dis Kirin Tor, mais aussi euh, Stormwind et les autres grandes villes les alchimistes gobelins bien entendu les longs voyants donc les longs voyants orques et tauren donc les prophètes en gros hein, qui sont très versés dans le chamanisme les marchés esprit tauren pour le coup c'est vraiment très très très spécifique aux tauren les shadrazan donc ça c'est les euh, les, les prêtres de shadra donc le loa a régné chez les andalari les sorcières vulpérines dans le désert et les druides de la nuit qui sont très très versés dans l'alchimie aussi donc ça, ça pourrait... Enfin, euh, toutes les races, vous voyez, peuvent, peuvent le jouer. Et l'alchimie, c'est pas juste Micheline et les potions. Parce que ça, on se dit, c'est facile. Voilà, les potions, hop, tout le monde, tout le monde comprend. Mais l'intérêt aussi de l'alchimie, c'est la transmutation et le bioarmement en fait. Hein. Par exemple, là, vous avez par la magie, une elfe de sang qui <rire> est en train de mettre des tatouages d'énergie très probablement gangrenés, à un orc, à un orc, pour le renforcer. C'est ça aussi, le côté bioarmement et par la magie bien sûr donc c'est ça l'intérêt alors on aurait aussi encore une fois une spdps une tank et une sp soin pour pouvoir couvrir un petit peu tous les rôles de world of warcraft et en spdps on aurait un caster encore une fois jamais euh, de nouvelles classes de caster ne sont sorties. donc euh, il y a de très grandes chances que si de nouvelles classes arrivent elles apportent une nouvelle classe de caster donc de lanceurs de sorts à distance et pour le coup pas, fa... pas spécialement compliqué à imaginer hein. Mister Cocktail, hein, il balance les fioles, tout ça, tout ça. Et euh, on pourrait voir, justement, je vous ai mis cette image-là, parce qu'en fait, les alchimistes, on prendrait bien sûr l'alchimiste gobelin de War 3, mais on y ajouterait voilà, le, le sorcier docteur gobelin, euh, le sorcier docteur troll, les unités aussi de Warcraft 3, très liées à l'alchimie, afin de faire un kit gigantesque, comme le paladin, en fait. Hein, le paladin de Warcraft 3, il euh, y avait le, la classe héroïque, et on y ajoutait des trucs du prêtre, des trucs un peu de tout le monde. Pareil pour, euh, pareil, pour la prêtres, enfin pour, pareil pour le druide, etc., etc. Donc là, le principe justement, vu qu'on est aussi dans la transmutation, l'idée c'est qu'il pourrait aussi, par exemple, faire des, euh, des combos de sorts, un petit peu comme le moine, vous savez, le, le maître brasseur qui lance de l'alcool et qui fait euh, flamber tout ça. On aurait ce genre de principe de combo d'alchimiste pour avoir des effets assez cool, par exemple. Il pourrait lancer euh, du sable, en fait, faire, créer une invocation de sable sur le pied de l'adversaire, foutre du feu là-dedans ce qui créerait du verre en fait parce que le principe c'est comment on crée le verre, bah, c'est un mélange de sable et de feu donc euh, quand on fait chauffer du sable, pouf, ça fait du verre et du coup on pourrait avoir ce genre de mécanique par exemple aussi euh, vaporiser euh, l'adversaire donc tu balances de l'eau et ensuite tu fais chauffer avec du feu et poum ça te fait euh, un combo en fait de vapeur et on pourrait avoir une classe vraiment basée sur les combos comme ça ça pourrait être très cool bien sûr lancer du feu grégeois Créer des golems, voilà, hein, je vous en parlais tout à l'heure, les golems c'est vraiment des créations magiques liées à l'alchimiste. Donc ça, ça pourrait être, puisqu'ils transforme quelque chose d'inanimé en quelque chose d'animé. Transformer en or les, les adversaires, donc euh, mettre de l'huile bouillante, les vapeurs toxiques, des décoctions instables, etc. etc. Donc ça c'est quelque chose qui serait très très proche, enfin vraiment dans le côté DPS avec l'idée des combos d'éléments de, on va dire. L'aspect tank, honnêtement, c'est une spé que je trouverais trop trop stylée à jouer. Une euh, spé qui me hype de fou parce qu'en fait, euh, en tant que fan des trolls, c'est vrai que le côté berserker, c'est quelque chose qui est très demandé. Et on pourrait l'avoir ici. L'idée serait de jouer justement sur le côté Frankenstein, on va dire, le côté euh, Mr. Hyde, Mr. Jekyll, le côté Hulk. Donc euh, cet alchimiste qui se gaverait euh, de, de potions et autres pour devenir une espèce de berserker, un truc gigantesque et qui pourrait se renforcer du coup avec des potions, des tatouages alchimiques. Il jouerait sur sa vitesse d'auto-attaque comme l'alchimiste gobelin de War 3, avec sa vitesse de déplacement, etc. Donc ce serait très costaud, et le principe c'est qu'il pourrait justement avoir des, euh, des côtés genre ultra fragiles, et ensuite pff, il, il se renforce comme pas possible. Ensuite il faut calmer un petit peu, donc il faut jouer sur la, la distance, et repartir. Donc un aspect justement avec ses formes ultimes en permanence. C'est quelque chose qui me, qui me plairait bien de jouer un Berserker comme ça. Le principe, c'est quand même qu'il aurait des contre-coups suite à ses, euh, son cavage de, de fiole. Mais l'idée, c'est qu'il aurait du coup décédé assez courts malgré tout, pour éviter justement ces moments en fait, de tension où tu viens de, de sortir de ta forme et là, tu es là. <rire> faut, faut que je temporise un peu là, le temps que je reprenne mes formes. Ça pourrait être assez cool. Ensuite, on a euh, le Last pas bien compliqué à imaginer, un hein, basé enfin euh, sur le sorcier Docteur de Warcraft 3. Donc euh, pourquoi pas jouer encore plus là-dessus avec l'idée par exemple d'un chaudron de vie où il distribuerait euh, les fioles à qui, euh, à qui il en a besoin, etc. Une espèce de vous une invocation de chaudron gigantesque et il y a du, des remèdes qui partent sur qui en a besoin. Euh, des brumes jouer aussi vachement sur encore une fois le côté euh, le côté décoction. Donc euh, les brumes l'encens, euh, le brume brumatiser les soins tout ça tout ça. Euh, pourquoi pas aussi des malédictions et euh, des rites qui donneraient un peu un aspect démoniste, mais euh, le côté vraiment, on met, on met des, des malédictions aux autres pour pouvoir transférer en fait, hein, euh, faire des échanges de soins entre euh, lui, on a moins besoin de points de vie à ce moment, bah pouf, transfère sur le tank, le tank tient, c'est bon, je peux transférer sur lui quand on a besoin et je pourrais le soigner derrière, ce genre de choses. Et bien sûr, jouer sur, euh, balancer de l'acide sur les ennemis, augmenter avoir aussi un kit un peu utilitaire pour le groupe ou le raid. Ensuite, alors une classe qui a très très très très très très peu de chances de sortir dans les prochaines années, c'est la Forestière Sombre, une classe héroïque de Warcraft 3. Contrairement à la Gardienne et aux Chasseurs des Ombres, cette classe a été ouverte à d'autres races, notamment à Battle for Azeroth, avec les Elves de la Nuit qui maintenant ont des Forestiers Sombres, d'ailleurs c'est très con qu'il y ait des Forestiers Sombres mal chez les Elves de la Nuit, Vu que ce sont des sentinelles mortes, et euh, les sentinelles, c'est exclusivement féminin. Voilà, on va hein, quand vous voyez des forestiers sombres, elles de la nuit c'est complètement con. Euh, donc c'est un Banshee, c'est quoi C'est un spectre en fait, hein, c'est une Banshee, qui a, donc en gros, un forestier qui est mort, qui a été ressuscité en spectre, en fantôme, en Banshee, qui ensuite a réintégré son corps pour devenir ce qu'on appelle un forestier sombre. Donc les forestiers sombres, ce n'est pas juste des chasseurs et c'est pas des nécromanciens C'est un mélange entre chasseurs et nécromanciens dans l'idée. C'est vraiment, oui, ça tire des flèches, tout ça, tout ça, mais le principe, c'est quand même euh, de euh, jouer. Donc elle tire des... des flèches, mais c'est des flèches de ténèbres, des flèches, ce qu'on appelle des flèches noires, donc injectées de la magie de la mort, tout ça, tout ça. Il y a l'idée aussi des cris de la Banshee, les voiles d'ombre, hein, puisqu'on utilise euh, la magie de la mort, euh, des chaînes, des silences, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, et les flèches noires d'ailleurs permettent de lever des morts hein. c'était le principe dans Warcraft 3 les flèches noires de, de Sylvanas parce que c'est très lié à Sylvanas et des forestières sombres permettaient de remonter des squelettes en fait hein, pour pouvoir se battre forestier sombres également le drain de vie et eh oui le drain de vie originel euh, du... <rire> du démoniste en fait c'était la forestière sombre qui justement et eh bien euh, pouvait se remonter, pouvait se soigner en volant celle des adversaires et elle pouvait également posséder des ennemis avec euh, son ultime euh, le... Le mind control, hein, tout simplement. Et donc ça, c'est quelque chose qui est difficile à imaginer dans le jeu, je pense, mais qui peut se faire. En vrai, je dis que c'est compliqué, mais ça pourrait être en donjon euh, limité à une cible et basta. Euh, comme les, les contrôles des morts vivants par les, euh, par les DK, euh, là, tu aurais asservissement des vivants ou un truc comme ça. Et il aurait euh, le droit à un familier pendant, <rire> pendant la bagarre, ça pourrait tout à fait être envisageable. Donc il y aurait aussi l'idée des familiers avec les, les squelettes, les guerres squelettes. Mais... Le principe, c'est que la déclaration des devs a été qu'il n'y avait euh, il y avait rien qui, il y avait aucune classe qui était prête et qui correspondait à la thématique de Shadowlands. Donc le nécromancien, c'est mort. La Forestière Sombre, ils ont quand même ouvert la possibilité. Mais c'est pareil, la, la page Sylvanas se referme, donc il y a très très peu de chances que ça se réouvre prochainement. Donc si jamais la Forestière Sombre arrive, ce sera dans très longtemps. Euh, mention spéciale, mention honorable au Bard. Et je sais, le Bard, c'est quelque chose qui a été un poisson d'avril d'ailleurs hein, de World of Warcraft et qui est très peu pris au sérieux d'en haut mais pourtant c'est quelque chose de tout à fait crédible et qui est présent dans les jeux de rôle déjà de Warcraft, qui est présent dans l'Heroic Fantasy et dans d'autres MMORPG il me semble que dans Lost Ark il y a des bardes euh, il y en a dans d'autres euh, MMORPG de toute façon et c'est quelque chose donc qui se classe de soutien qui se base sur les auras qui peut soigner faire des, des trucs avec, euh, avec la musique et euh, en plus de ça il bah, y a la magie hein. les, les bardes sont aussi des utilisateurs de magie et on pourrait avoir différents instruments. Et par exemple, si on se dit on ne s'imagine pas trop un orc jouer du lutte. Et eh bien, poum, on aurait les tambours de guerre en fait, pour galvaniser, etc. Et honnêtement, je suis sûr qu'il y a moyen de faire des trucs sympas. Mais c'est vrai que c'est encore très très mal vu dans la tête des joueurs de WoW. Mais euh, moi, honnêtement, je dis pas non. Hein. Si le gameplay est cool, il y a moyen d'avoir des trucs sympas. Mais le bard, c'est vrai que c'est moins crédible que le reste pour le moment. En tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Euh, c'était. Euh, j'ai essayé de faire plus de classes que ça, mais c'était compliqué. Comme j'ai dit, gardienne, chasseurs des ombres, bah, elles sont spécifiques à une race. un hein. gardienne c'est pour le moment il n'y a que des ailes de la nuit. chasseur des ombres c'est que des trolls. Et en plus, bah, leur, le kit du chasseur des ombres, il est parti dans le chaman et dans le prêtre, hein, globalement. Ils ont fait un gros mélange. Donc c'est vrai que c'est très délicat de sortir une classe chasseur des ombres ou gardienne. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées dans le chat. J'ai.. Euh, préférer en faire un petit peu moins, être plus, plus détaillé, plus développé, ça. Et surtout, parce que je les considère crédibles. Bon, là, j'ai mis le moine, donc je vais le dégager, mais je les vois vraiment crédibles. Et elles sont intégrées de plus en plus, notamment le maître-lame. Donc, à terme, il euh, y a de grandes chances de revoir pourquoi pas euh, ces classes apparaître en tant que, que classe jouable. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus. bon Nexus. bonjour euh, alors j'en profite d'ailleurs pour vous parler un petit peu, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux bien entendu, euh, je suis désolé il y aura beaucoup de coupures dans cette vidéo, euh, J'avais euh, tout simplement attrapé le Covid et j'y suis encore un petit peu et le tournage euh, bah, c'est difficile, hein on va pas se mentir, parler sans tousser c'est très compliqué donc euh, voilà, j'espère que le visionnage aura été cool quand même, bisous